Bonjour à toi chers spectateurs, Pacifiction tourment sur les îles d'Albert Serra. Alors, le projet me titillait. Le pitch était intéressant, mais Albert Serra. Albert Serra, c'est un réalisateur qui, je trouve, est un grand esthète, mais est un très mauvais narrateur. Et à partir de là, vu que le film durait 2h45, je vous avoue que j'avais... Un petit peu peur. Le résumé pour faire simple, au cœur des îles de Tahiti, le calme semble régner alors que le passage d'une unité de la marine française fait bouger un peu le quotidien des habitants. Mais rapidement, une rumeur se propage. Une rumeur qui va atteindre De Roller, un haut commissaire de la République. J'ai rarement vu un film aussi beau visuellement, je m'excuse du terme, être aussi chiant. Vraiment, Pacification tourment sur les îles est un film qui prend tellement son temps qu'il en devient soporifique. C'est d'une tristesse parce que visuellement, Albert Serra prouve une dernière fois, s'il avait besoin de le faire, qu'il est un grand plasticien. Qu'il sait exactement comment placer ses cadres, qu'il sait exactement comment les gérer en termes de construction. Et là, voilà, il en fait des, des, des monuments Vraiment, il y a des plans dans ce film que j'ai trouvé à tomber par terre. Mais c'est au service de quoi Et c'est là le problème. C'est que le film est vendu comme un thriller paranoïaque. Alors, euh, thriller, oui, mais alors le thriller le plus réaliste du monde, à un point où vraiment, ça n'est pas du tout palpitant. Alors, paranoïaque, je cherche encore parce que honnêtement, la paranoïa, elle se construit plus dans la tête du personnage principal que réellement dans celle du spectateur, tellement on est en train de regarder ça en se demandant qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est la dernière fois, je pense, que je parlerai d'un film d'Albert parce que j'ai compris le personnage. Je sais que c'est un cinéma qui ne me touche pas ou alors qui réussit pas à me transcender. Mais alors là, ouais, c'est... Ouh, ce, ce fut très long. Je reconnais que là, ça faisait longtemps que j'avais pas autant senti 2h45 passer comme ça devant mes yeux. Le mystère et la générosité du questionnement que peut avoir un spectateur au cœur d'une œuvre de cinéma peut apporter beaucoup à un projet qui pourrait sonner comme simple, mais qui va devenir ainsi, par ce brouillard dramatique et narratif, une bonne manière de s'immerger dans un récit pleinement. Albert Serra aime déstabiliser le spectateur. Maintenant, cela est une chose certaine, mais il le fait avec si peu de subtilité, ou alors tellement que cela en devient excessif, que du coup, son nouveau long-métrage n'avance jamais clairement dans une direction, sonne comme une immense fresque bercée par le vide des protagonistes et par un mystère sonnant plus comme une nécessité de tension que comme un réel instant de création. En termes d'écriture, donc Albert Serra construit un thriller d'espionnage autour d'un potentiel renouveau au sein des îles françaises des essais nucléaires. Alors, ça peut être super intéressant et j'avoue, encore une fois je le répète, qu'au vu du pitch, je trouvais le, la proposition vraiment excellente. Et je me suis vraiment dit, il y a moyen de construire un truc qui soit vraiment vicieux, qui joue sur la position de différents personnages et qui nous emmène dans quelque chose de, de très labyrinthique et d'intense. Alors, labyrinthique, ouais, mais pas dans le bon sens. Honnêtement, on se balade de situation en situation en ayant un peu la sensation, et alors là, je nage en eau complètement inconnue, mais que Albert Serra n'a pas écrit un seul dialogue. Et alors là, pour moi, c'est très problématique, parce que niveau immersif, ça ne fonctionne pas. On a l'impression que tout le monde hésite, qu'il y en a certains qui n'arrivent même pas à jouer correctement, parce que du coup, l'écriture ne les sert pas, ne les aide pas. Certes, le personnage principal est vraiment bien foutu, mais je pense, et on reviendra après, dessus, que c'est grâce à Benoît Magimel parce que sinon ça aurait été un acteur qui serait comme les autres, ça aurait été une catastrophe. Donc on a ce réel problème de potentiels dialogues qui sont improvisés, qui, pour moi, empêchent toute immersion dedans, et en plus de ça, le film est très sporadique en termes d'écriture. On passe de scène en scène, sans réel lien, sans réelle construction, on a l'impression que le personnage divague, va d'un endroit à un autre, cherche des informations, puis à un moment va juste se planquer dans un bar, ou rencontrer un gars, enfin c'est... Labyrinthique, réellement, encore une fois, je le répète, c'est dans le sens où on est complètement paumé et où on se demande quel est l'aboutissement qu'il doit y avoir dans les relations entre les personnages. Parce que, par exemple, la relation entre le héros et Shana, je ne la comprends pas. C'est supposé être à moitié une taupe, Shana, mais alors si on me trouve une scène où je la vois en tant que taupe, je, je l'aurais pas cru. Honnêtement, à un moment, elle est avec un, un mec qui s'appelle Ferrara et c'est supposé être là où elle est la taupe. Enfin, je pas compris j’ai pas compris. Comme évoqué avant, cela est difficile de cerner une base de narration lorsque l'auteur aux commandes de celle-ci ne cherche pas plus que cela à donner du grain à moudre au spectateur. Et là dans le genre, soit le grain est trop épais, soit il n'a pas le moindre sens par rapport à ce que Serra souhaite développer où l'auteur s'est perdu au fil de son évolution dramatique, où il ne souhaite pas nous embarquer dans son postulat de base, soit la mise en péril des relations entre De Roller et les habitants de l'île, à la veille de la reprise d'essais nucléaires, sonnant plus comme un vague fil rouge que comme un moment de tension palpable et véritablement haletant pour nous. En termes de mise en scène, je le répète, Albert Serra est un plasticien extraordinaire. Je veux dire, tous les plans qu'il nous propose dans le film, sont sublimement éclairés, parfaitement étalonnés. C'est magnifique la lumière qu'il arrive à avoir dans ses décors d'île absolument paradisiaque dans lequel il va choisir de greffer ce, ce côté, encore une fois, labyrinthique qui fonctionne en termes de scénographie. Ça fonctionne, c'est vraiment bien foutu. Mais c'est long. C'est, pardon du terme, foutrement long. Beaucoup trop long pour ce que ça a à nous montrer. Et vu qu'en plus la rythmique d'Albert Serra, elle est très lente, très lancinante, très planante, quasi de l'ordre du trip et de l'envie de vouloir nous embarquer dans une expérience cinématographique à part entière, ben, why not Mais, pour ça, non. Non, c'est dommage, parce que honnêtement, je trouve que visuellement, le film n'arrive pas assez à traduire en fait ce que devraient ressentir ces personnages, c'est-à-dire cette fameuse paranoïa. On la ressent pas assez parce que c'est tellement lent, long, poussé à l'extrême, avec quasi aucun mouvement de caméra, que des plans fixes, qui encore une fois sont splendides, mais ils sont tous fixes, pas de mouvement. Ça renforce encore plus cette sensation de lenteur. Oh, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis que je reparlerai plus, je pense, d'Albert Serra, parce que réellement, encore une fois, je suis fasciné par la maîtrise qu'il a de la photographie et du graphisme, mais c'est au service d'un objet filmique qui est tellement lent, poussif et extrême dans ce qui se passe qu'on s'ennuie si Serra offre un travail de la mise en scène qui impressionne dans sa peinture des îles, il faut saluer la présence d'Arthur Torte à la photographie qui apporte beaucoup par son œil de directeur unique qui avait déjà fait ses preuves précédemment lors de leur collaboration passée et remarquable encore une fois. Cela montre aussi les limites de Serra dans son travail du cadre, car comme évoqué avant, même si tout cela est beau, cela sonne également comme assez vide quant à ce qu'il serait supposé évoquer ou même montrer au spectateur, donnant l'illusion d'une beauté palpable par le travail de Torte. mais' Albert Serra ne semble jamais vouloir pleinement transcender et exploiter. En termes de casting, celui-ci est bon. Clairement, il est bon. Que ce soit Paoua Mahagafanu, euh, que ce soit mataï Pembroun, que ce soit Marc Souzini, que ce soit même Sergi Lopez qui a un rôle quasi tertiaire mais qui s'en sort bien, que ce soit Alexandre Mello, que ce soit Triola, Cécile Gilbert, Louis Serra, Michael Votor, enfin bref... Tous les acteurs sont bons, il n'y a rien à redire là-dedans. Ils ont tous quelque chose qui se passe à l'écran, c'est indéniable. Mais, et alors là c'est le problème, c'est que tu as beau avoir les acteurs les plus excellents possibles, s'ils improvisent, on va vite voir les failles. Il y a des moments où ça se voit. C'est pour ça que je dis qu'ils sont bons, mais qu'ils sont perdus. C'est un peu problématique. Le seul qui s'en sort bien, c'est l'acteur principal, parce qu'il est flamboyant. Et parce que je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise cet exercice. Mais les autres, ils ont beau être bons, voilà quoi. Benoît Magimel est grandiose ici, encore une fois, démontrant qu'il est un grand acteur qui a su s'imposer comme un immanquable du cinéma français pour une prestation qui sauve quand même pas mal ce casting. Au bout du compte, Pacifiction Tourment sur les îles, euh, c'est pas un bon film. C'est un film visuellement magnifique. Déjà, je vous place ça. C'est un film qui est long, lent, peu passionnant, peu haletant, bizarrement joué du coup, hormis par l'acteur principal. C'est un film étrange. C'est un objet atypique où je suis persuadé que les trois quarts des critiques papiers vont s'exalter et dire que c'est un objet de cinéma flamboyant et exceptionnel. Je vois pas, non. C'est très long, peu passionnant et... Et on se perd là-dedans. Donc, euh, Pacifiction Tourment sur les îles de Albert Serra, je ne vous le conseille pas. Je pense que vous allez vous ennuyer profondément devant. Après, j'imagine que ça plaît à certaines personnes, mais moi c'est définitif, j'abandonne, je n'aime pas le style d'Albert Serra. Point barre. Dommage pour moi. Si jamais vous aimez le film, n'hésitez pas à me le dire, on en discutera. A plus